Dans le module 2 de la 3D digitale à l'impression 3D, les différents principes et les méthodes d'impression 3D sont expliqués. De plus, quelques catégories d'imprimantes seront décrites. Ce module se termine par une exploration du potentiel pédagogique de l'impression 3D. Il devrait permettre à celui ou celle qui souhaite connaître les grands principes liés à l'impression 3D ainsi que son apport pédagogique de s'y initier. Depuis l'aube de l'humanité, nos ancêtres ont façonné différentes matières à de multiples fins. De la pointe de flèche en silex ayant servi à la chasse, en passant par les piliers des temples, nos techniques autant que nos matériaux et nos connaissances à leur sujet ont évolué. L'impression 3D ne se détache pas de cette évolution et son développement marque le commencement de ce que certains considèrent aujourd'hui comme la quatrième révolution industrielle. Créé dans les années 1980 afin d'avoir un système de prototypage rapide. Le prototypage se définit comme la création d'un modèle de travail de produits matériels ou logiciel qui permet aux concepteurs, lors des tests, d'identifier les problèmes et de les corriger au fur et à mesure avant que le produit ne soit mis en production. Donc, conçu à cette fin, la première imprimante 3D créée fonctionnait par une technique alors appelée stéréolithographie. Contrairement à l'usinage qui façonne un objet par le retrait de matière, une méthode soustractive, l'impression 3D fonctionne par fabrication additive, c'est-à-dire par l'ajout de matière par empilement de couches successives. Pour bien comprendre la distinction entre l'usinage et la fabrication additive, nous pouvons comparer la sculpture sur pierre à l'impression 3D. Donc, avant de créer un objet 3D physique, un sculpteur sur pierre peut en faire un plan sur un médium traditionnel. Ou non. Quant à l'impression 3D, le plan doit être fait dans un environnement digital, un logiciel, afin de transmettre à l'imprimante 3D les informations relatives à sa création dans, le, dans un langage informatique. Bien que l'impression 3D par dépôt de matière fondue ne soit pas la première à avoir été inventée, il s'agit plutôt de la stéréolithographie, cette méthode de fabrication additive est celle utilisée par la grande majorité des imprimantes 3D que l'on retrouve dans les classes. Ce procédé mécanique consiste à déposer un fil de matière par l'intermédiaire d'une buse. C'est d'ailleurs ce type d'imprimante qui, dans les prochains modules, sera utilisé à titre d'exemple. Utilisée pour la fabrication d'objets avec beaucoup de détails, par exemple en joaillerie, la stéréolithographie transforme un liquide, par exemple, de la résine polymère, en une forme solide. Sur une plateforme mobile au-dessus d'un réservoir de liquide, un faisceau de lumière ultraviolet est tiré sur le liquide pour créer la première couche durcie de l'objet. En abaissant la plateforme pour permettre à plus de liquide de recouvrir la première couche, l'opérateur de la machine peut construire la deuxième couche au-dessus de la première. Chaque couche doit se connecter à celle du dessous ou à une structure de support qui peut être enlevée plus tard pour empêcher l'objet de flotter hors de position lorsque des nouvelles couches sont ajoutées et que plus de polymère fluide est sur, versé sur elle. Bien que cette méthode soit la première à avoir été vantée, il ne s'agit pas de celle de la grande majorité des imprimantes 3D que l'on retrouve dans les classes. La fusion sélective par laser est une méthode d'impression 3D par laquelle un laser balaye une fine poudre et la fait fondre par couches successives. La solidification a lieu directement après l'arrêt du laser, et cette méthode permet de produire des pièces métalliques et a été développé notamment pour l'expérimentation et la construction de certaines pièces de moteurs utilisées par la NASA. Puisque l'impression 3D par dépôt de matière fondue est la méthode de fabrication additive utilisée par la grande majorité des imprimantes 3D que l'on retrouve dans les classes, intéressons-nous aux différentes catégories d'imprimantes qui fonctionnent selon ce principe. En effet, différents types d'imprimantes existent pour cette même technologie et pour comprendre ce qui les distingue, nous en explorerons quatre cartésienne, delta, polaire et avec un bras robotisé. Technologie la plus simple et la plus courante, l'imprimante cartésienne fonctionne par addition de couches successives sur une surface définie par les axes cartésiens X, Y et Z. Alors que le plateau sur lequel repose le modèle imprimé se déplace sur l'axe des X, la buse dépose la matière en se déplaçant sur les axes X et Y. On peut comparer ce système à une grue déplaçant sa tête au-dessus d'une plaque de construction et s'abaissant sous une couche à la fois à mesure que l'objet est construit. D'abord conçu afin d'accélérer le processus d'impression, l'imprimante Delta repose sur un cadre plus simple que l'imprimante cartésienne puisque le plateau d'impression est fixe et que c'est la buse d'impression qui effectue des mouvements dans les axes X, Y et Z, ce qui nécessite un seul moteur. Fixée à trois points dans une structure triangulaire, la buse d'impression se déplace de haut en bas. Inspiré de l'étoile polaire, le fonctionnement de l'imprimante polaire est basé sur la rotation d'un plateau autour d'un point fixe que l'on peut comparer à un tour à poterie. Le plateau se déplace également sur un axe X ou Y alors que la buse d'impression bouge de haut en bas. En employant deux moteurs, l'imprimante polaire possède une efficacité énergétique relativement grande en plus de pouvoir imprimer de grands objets tout en utilisant moins d'espace. L'imprimante 3D munie d'un bras robotisé est en développement et certains prévoient qu'elle sera de plus en plus utilisée à des fins industrielles. Similaire à l'imprimante polaire, mais sans le plateau mobile, le bras robotisé tourne autour d'un point fixe et peut avancer ou reculer, Articulé. La d'impression bénéficie ainsi d'un positionnement flexible, ce qui permet de créer des structures complexes. Par exemple, certaines entreprises utilisent cette technologie pour la construction de maisons. L'impression 3D possède un grand potentiel pédagogique. Il est possible de faire des liens entre son utilisation et les visées des programmes de formation, et ce, autant pour l'acquisition de savoirs que le développement des compétences ou l'intégration des matières. Toute situation de compétence doit déboucher sur une production. Sinon, il n'y aurait pas de réalité observable, porteuse d'indices clés pour inférer la compétence visée. Cette production doit répondre à des exigences ou respecter des contraintes inhérentes à la situation problème présentée. Ainsi, lorsqu'un apprenant s'engage dans une situation d'apprentissage dans laquelle il modélise puis imprime en 3D, cela mène à une production tangible, soit l'objet imprimé, en plus des différents artefacts virtuels créés en cours de route. Dans la foulée des approches pédagogiques les plus récentes et du renouveau en évaluation, le réalisme l'authenticité des situations prend son importance. Alors qu'il faut motiver l'élève avant de commencer une activité d'enseignement et d'apprentissage, il faut lui présenter des défis qui ont pour lui une signification même en situation d'évaluation. Considérant que l'impression 3D a été inventée afin de permettre au concepteurs de créer des prototypes, cette technologie s'avère des plus pertinentes pour favoriser l'apprentissage de l'itération, c'est-à-dire que les élèves apprennent que lorsqu'il y a un problème, vous pouvez revenir en arrière et les résoudre ensemble au lieu d'abandonner des idées imparfaites. Dès leur début, les étudiants sont exposés à la réflexion conceptuelle et la capacité d'itérer sur le travail encourage la créativité, l'innovation et de meilleurs produits finaux. En plus de devoir avoir une bonne planification en raison des nombreuses étapes précédant l'impression 3D, l'élève pourra faire une itération à chacune de ces étapes et adopter un fonctionnement souple afin de poursuivre le développement de sa compétence et se donner des méthodes de travail efficaces. En somme, il est important de mentionner que l'impression 3D en contexte pédagogique n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Alors qu'on la sait capable d'être utilisé dans différents domaines, force est de constater qu'il existe souvent une pollinisation croisée, une intégration des matières entre ces derniers. Par exemple, les connaissances d'un informaticien ou d'un mathématicien sont nécessaires afin d'imprimer une prothèse conçue grâce à l'expertise d'un médecin spécialiste. Dans nos salles de classe, il n'existe donc pas une seule et unique manière de l'utiliser. Par exemple, bien que la modélisation 3D d'un prototype fait appel à des compétences davantage liées à l'informatique, par exemple être capable d'interagir dans un environnement informatique, l'impression de la pièce pourrait favoriser les apprentissages dans d'autres disciplines. Comment? En concrétisant certaines théories par l'entremise de l'impression 3D, il est possible de créer davantage de liens entre la théorie et la pratique. Par exemple, les objets imprimés pourraient être utilisés pour créer des systèmes et ainsi être Appuyer l'exploration de certaines lois de la physique, par exemple le principe du levier.